Bonjour mes chers élèves de C1 deuxième année primaire. Je vous présente votre livre préféré, la promo. C'est une autre façon d'enseigner la en langue française, une méthode de français à distance. Alors aujourd'hui, on va voir conjugaison. Prenez s'il vous plaît votre manuel, la promo, et suivez avec moi s'il vous plaît. Conjugaison. Alors, euh, partie de conjugaison, cette fois, pour revenir, s'il vous plaît, pas 74. Alors, conjugaison, le présent du verbe être et avoir. Alors, répétez avec moi, s'il vous plaît, le verbe avoir au présent. J'ai, tu y as, elle a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Très bien, oralement, le verbe être au présent. Je suis. Tu es, elle est, elle est, nous sommes, vous êtes, elle sent, elle sent. C'est très bien. Alors ici, c'est un dialogue, on va lire tout de suite. Entre la TFA et Madame Tazi. Madame Tazi, c'est la mère de la TFA. Tu as peur Non, je n'ai pas peur. Monsieur Hajim est un très bon docteur. Tu en es sûr J'en suis sûr. Il a une bonne réputation. Tes amis ont confiance en lui. Alors, ici, je relève les deux verbes conjugués au présent. Par exemple, tu as, c'est le verbe avoir. Par exemple, monsieur H. est un très bon docteur. et c'est le verbe être. Alors, ici, je complète le tableau avec les formes conjuguées au présent suivantes avait, sommes, sont, son, être et avant. Par exemple, le verbe avoir au présent. J'ai, tu y as, elle a, elle a. Nous avons, vous avez, elles ont, elles ont. C'est le verbe avoir. Le verbe être. Je suis, tu y es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes, elles sont, elles sont. Alors, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez entraîner à conjuguer le verbe avoir par écrit. C'est sûr. Alors, je m'entraîne, recopie pour rouler chaque verbe conjugué à son infinitif. Par exemple ici nous sommes tu as vous avez j'ai elle est ils ont tué elles sont on a ici deux verbes à l'infinitif être et avoir nous sommes alors je parle ici de verbe être nous sommes d'accord elle est tu es elles sont c'est le verbe être pour le verbe avoir on dit tu as vous avez ils ont d'accord tu as vous avez, avez j'ai et ils ont nous sommes c'est le verbe être tu as c'est le verbe avoir vous avez c'est le verbe avoir j'ai c'est le verbe avoir elle c'est le verbe être ils ont c'est le verbe avoir tu es c'est le verbe être elles sont c'est le verbe être vous avez compris alors, on passe à autre chose. Allons-y. Toujours pas 74. Recoupez pour compléter les phrases par le pronom personnel, personnel sujet que vous connaissez tous, c'est je, tu, il, elle, nous, vous, il avec elle, et avec elle. Alors, avec moi s'il vous plaît. On a, a peur du docteur. On dit, elle a peur du docteur. Par exemple, Madame Tazi a peur du docteur. Alors, elle a peur du docteur. Ici, on dit « Vous êtes grande. Vous êtes grande. » Alors, je parle ici des filles. « Vous êtes grande. » Ici, on dit « Il sent dans la salle d'attente. »« Il » avec « S » ou « Elle » avec « S ».« Il sent dans la salle d'attente. » Mais il est préférable de mettre « Il » avec « S ».« Il sent dans la salle d'attente. »« Tu as. Tu as. Tu as. Tu as de belles chaussures. »« Tu as de belles chaussures. » Nous avons nous nous nous avons de la chance. Nous avons de la chance. Nous sommes malades. Nous sommes malades. Nous sommes malades. J'ai mal à la gorge. Attention. J'ai j'ai mal à la gorge. Théoli. lit Alors, et la peur du docteur. Et la peur du docteur. Vous êtes grande. Ils sont dans la salle d'attente. Il avec s. Tu as de belles chaussures. Nous avons de la chance. Nous sommes malades. J'ai mal à la gorge. Tu as... La troisième activité complète les phrases en accordant le verbe entre parenthèses. C'est un jeu de conjugue. N'oublie pas, euh, il vaut mieux de remplacer le pronom et le sujet par un pronom. la voiture. C'est elle. On dit, elle est sur l'autoroute. Elle est sur l'autoroute. Le verbe avoir voir avec nous. Nous avons les yeux noisettes. N'oublie hein, pas que noisette ne prend pas de S. Nous avons les yeux noisettes. Tu es en pleine santé. Tu es en pleine santé. Les passagers sont en retard. Les passagers sont en retard. J'ai un chat et un chien. J'ai un chat et un chien. Elles ont, froid. Elles ont froid. Elles ont froid. Alors, la voiture est sur l'autoroute. Nous avons les yeux noisettes. Tu es en pleine santé. Les passagers sont en retard. J'ai un chat et un chien. Ils ont froid. Alors ici, imagine la réponse aux questions. C'est du ah, où est ton frère Alors, soit ton petit frère, soit ton grand frère. Oui. Quel âge as-tu, toi Quel âge as-tu Avez-vous des bonbons Es-tu content Où êtes-vous Alors, euh, il vaut mieux de vous entraîner à conjuguer oralement et par écrit les deux verbes. Avoir et être. Alors, c'est fini pour aujourd'hui, mes chers élèves. On passe dans, dans la vidéo pr prochaine des activités, collection des activités de qui d'activités, d'accord Alors, au revoir et à...